Suite à la naissance de ma fille, j'ai eu la chance qu'on me prête un siège Axis Fix de Bébé Confort, marque qui a été repris euh, par MaxiCosi depuis. J'ai eu entière satisfaction de ce siège, il est isofix, pivotant, aux normes très pratiques. Ayant dû rendre le siège qui m'avait été prêté, j'ai décidé d'en acheter deux nouveaux pour chacune de nos voitures, du même modèle et d'occasion. Le second siège a été acheté par mes soins le 28 août 2021 à un vendeur dont j'ai les coordonnées et qui m'a confirmé par écrit qu'il l'avait acheté neuf et qu'il ne l'avait jamais démonté. Cependant j'ai toujours trouvé un peu étrange le comportement des sangles de ce second siège bébé lors de leur serrage qui faisait automatiquement descendre l'appui tête. J'ai donc décidé de démonter ce second siège en décembre 2021 juste avant de partir en vacances. J'y ai découvert un positionnement extrêmement dangereux des ceintures de sécurité sur ce siège qui n'aurait laissé aucune chance à ma fille en cas de choc violent On va le voir par la suite mais je précise que j'ai contacté Maxi Cozy suite à ma découverte et que leur service technique m'a confirmé, log à l'appui, que ce très mauvais montage était tout à fait normal ce que je trouve totalement irresponsable Je suis certain du mauvais montage du siège car le montage m'apparaît dangereux le montage ne correspond pas au manuel et le montage ne correspond pas à celui du second siège que je possède, qui lui me paraît bien monté. Je suis quasi certain que ce mauvais montage est d'origine, car le vendeur m'a confirmé par écrit qu'il avait acheté le siège neuf, et qu'il ne l'avait jamais démonté. Le démontage-remontage du siège euh, et des sangles est tellement difficile que personne ne se serait amusé à modifier un montage d'origine. Je publie cette vidéo afin que tout un chacun puisse vérifier le bon montage de son siège et des sangles, et que Maxicosi réagisse à la fois sur la possibilité d'un mauvais montage en usine et à la fois sur la qualité médiocre de leur service technique, joint à partir de Facebook. Les preuves suivent. Leur réaction est la bienvenue en commentaire. Tout d'abord une petite vidéo qui vous présente le siège, c'est un siège ISOFIX pivotant, euh, qui est ici installé à, à l'arrière de ma voiture. Ensuite, on voit que j'ai démonté les housses et les coussins et on voit l'installation des, des sangles qui ici me paraissaient un peu suspecte vu que la sangle qui sert à serrer euh, l'enfant sur le, le, le siège euh, passe sous une barre métallique horizontale qu'on voit un petit peu euh, au-dessus. Donc j'ai préféré demander euh, l'avis de Maxi Cosi sur ce sujet. Ce que j'ai fait ici, en prenant contact avec eux sur Facebook, ils ont contacté leur service technique, qui m'a confirmé que tout était normal. Sauf que moi, l'installation, enfin le montage, me paraissait pas du tout normal. Donc j'ai creusé un peu, effectivement, dans le manuel, plus les vidéos disponibles en ligne, on voit clairement que la tâche, en fait, euh, passe au-dessus euh, d'une autre sangle, et surtout au-dessus de la barre métallique horizontale qu'on a vu euh, tout à l'heure. Ce que j'ai pu également confirmer avec le second siège dont je disposais, euh, qui lui était monté exactement conformément euh, à la notice et aux vidéos euh, officielles MaxiCosy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce type de siège, il y a deux dispositifs euh, qui permettent de sécuriser un peu le, les ceintures euh, en cas de choc. Justement cette première barre horizontale, et on voit clairement sur la première photo à quoi elle sert, elle sert à faire passer les ceintures de sécurité et à les bloquer au-dessus de l'épaule de l'enfant quand il est installé sur le siège. Et euh, la sangle redescend euh, sous, le, sous le siège pour y être euh, attachée sous les fesses de l'enfant à, à une agrafe euh, métallique qu'on voit clairement euh, sur la partie droite. Donc euh, la sangle se finit dans une boucle qui est vraiment euh, sécurisée sur cette attache métallique. Euh, et tout ça, ça permet justement de sécuriser l'enfant le, vraiment pour pas qu'il y ait de, juste de, de pièces en plastique qui, qui sécurisent la ceinture, vraiment des, des attaches métalliques. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que sur le siège en question, la ceinture de sécurité ne passait pas au-dessus de la barre horizontale métallique. Et donc, il euh, n'y avait aucune sécurité qui retenait le dispositif à la ceinture de, de sécurité au-dessus de l'épaule de, de, de mon enfant. En cas de en cas de choc. Et la, la ceinture n'était uniquement euh, maintenue que par des pièces plastiques situées bien en dessous de l'épaule. Donc euh, là j'ai tout de suite compris qu'il y avait une vraie erreur de, de montage. Suite à ma découverte, j'ai recontacté Maxi Cosi, euh, qui n'a pas daigné me répondre et n'a plus donné aucun signe de vie. voilà une belle erreur de montage sur un bébé confort euh, assise fixe. Donc euh, ici vous aviez le montage tel que j'ai récupéré le siège avec euh, l'accroche du protège sangle qui se met comme ça. Et en fait, on, a, on remarque que la, la sangle d'attache arrive en dessous, ce qui n'est pas du tout un bon montage. Là en fait, on l'a remis correctement. Donc euh, l'accroche de la, de la, du protège sangle est bien en dessous de la sangle d'attache. Donc pour faire ça en fait, il faut aller sortir la, la protection métallique, enfin la sécurité métallique, enlever la, la sangle, on la passe dans le banc de trou, on la sort, ensuite il faut enlever le système d'attache avec plus ou moins d'effort. Donc dans France là ça se passe plutôt bien, c'est au remontage que ça se passe un peu moins bien. Donc comme ça, hop, on l'enlève. il faut passer pour le maintenant droit en fait il faut passer ça derrière la barre métallique qui tient l'accroche la, du protège sangle qu'on verra pas mais elle est bien là il y a une barre métallique qui, qui, qui, qui tient tout le long là parce qu'en fait là c'est tenu qu'il y a du plastique c'est hein, pour ça que c'est hyper dangereux donc euh, maintenant on passe derrière et pour aller le chercher euh, le système D, on va aller prendre un cintre qu'on aura retrouvé en pour aller chercher le trou, le trou de l'extrémité, de voilà, on chope le trou et on rattrape la sangle, comme ça. Maintenant, il va falloir remettre le système d'attache, donc en fait c'est un peu en miroir de, de ça, et voilà, donc là c'est la sangle de droite, on a enlevé euh, la sangle ici, on a euh, repassé le, la fixation, donc là il faut, faut, faut faire en miroir avec l'autre, il faut tester, faut il faut, faut bien mettre dans le bon sens. On a un peu galéré quand même. Euh, et donc on a passé la ficelle une première fois dans le trou, dans la ceinture. Je la refais passer donc un petit aller et retour dans l'autre trou ici. Et là, en direct live, un succès, j'espère. Voilà, voilà, et donc là, elle sort bien droite, bien droite, c'est bon, c'est bien mis. J'enlève la ficelle, Hop. Et donc là, je peux le raccrocher à la sécurité métallique comme ça, et là bah, il faut tirer sans, en veillant à ce que ça se désengage pas, surtout de la sécurité, parce que là c'est la fin des récours, hop, tac, sécurité bien engagée, là c'est pas bon, on la remet, et là, et là, c'est costaud, et voilà, et là c'est bien mis, En conclusion, euh, voilà, euh, ça soulève une interrogation. Combien de sièges sont mal montés Est-ce que Maxi Cosi est au courant du problème Pourquoi ils ont mal répondu euh, en contactant leur service technique euh, Pourquoi j'ai pas eu de réponse euh, ultérieurement euh, si, voilà, J'ai posté cette vidéo pour que chacun puisse euh, à minima regarder ces sièges et regarder euh, si le montage est bien fait. Euh, si vous constatez un montage défaillant, ne mettez pas votre enfant dans ce siège, c'est plus dangereux qu'autre chose. Euh, J'aurais bien, bien aimé vous dire de contacter MaxiCosi, mais enfin vu le niveau de leur, de leur SAV, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Donc à minima, vérifiez euh, le bon montage du siège. Si vous êtes en train d'acheter un siège de ce type-là et que vous voyez que le montage n'est pas bon, bah, vous le prenez pas. Euh, et puis si vous êtes un peu bricoleur euh, comme, euh, comme je le suis, bah, vous pouvez euh, peut-être corriger le, le problème. Euh, voilà, je vous incite pas à le faire parce que c'est quand même des organes de, de sécurité. Euh, moi, je suis sûr de mon montage aujourd'hui. Je sais que le montage du siège n'était pas bon. Euh, donc voilà, espérons que Maxi-Cosi réagisse.